Bienvenue chez Hihi Oula ah, Vous l'avez entendu Dites-moi pas, c'est une mise à jour ça! Me dites pas que c'est une mise à jour! C'est pas croyable! C'est un cauchemar! Je vais me réveiller! Oh, Inch'Allah, ton jeu s'éteint! Voilà! Et vous, oh, oh. Euh. Merde, en plus je le savais! Je savais c'était quoi le mot? C'est quoi, quoi le mot qu'on qu'on qu aime, qu aime que les femmes? Merde, il me l'avait dit ce bâtard! Une personne qu'on l'aime que les femmes c'est... Attendez c'est quoi C'est quoi les mecs oh, C'est quoi C'est C'est C'est quoi C'est homosexuel. Voilà. Ah euh, non. C'est quoi Bisexuel. Je sais plus, putain. Je sais plus. Un homme qui aime que les femmes, ça s'appelle, un. Hein Pablo. Merde, putain, mais le pire, c'est que je le sais. Mais je sais pas c'est quel mot. Il Y'a... Homosexuel Y'a personne. Euh... Homosexuel Bi Ah, c'était... Ouais, oh, j'ai envie sa ça C'est pas grave, c'est pas grave, vas-y ça je crois que je vais me battre avec ça ou quoi. C'est pas transsexuel, non, c'est pas ça, non, non. Non, non, non, c'est non, non c'est pas transsexuel, non, non, non, non, non, non, non. non J'ai rien dit, pardon. C'est, c'est homosexuel, voilà. Ah, c'est ça, roula, je cherchez le mot, sa mère. En plus, le bouseau, il me l'avait dit. Quand, parce qu'au début, j'étais, euh, je m'étais trompé. Et les abonnés m'avaient repris. Ouais. Les abonnés m'avaient repris, ouais c'est ça ils sont homosexuel. Ah oh, ça, ça doit être un délire comme ça, enfin bref, hein. homosexuel, bisexuel, transsexuel, oh, là, c'est. Ah ils se ensemble tous les mots là, je sais même pas celle qui le savent, mais voilà, bref, ils s'en bat les couilles. Mais je partais de rien! Putain, mais je C'est hétérophile. Ah! Hétéro! Bande de gros fils de pute, c'est ça que je cherchais! C'est ce mot-là. Merci beaucoup. Nabras de merci beaucoup. Le de à prendre, c'est homosexuel. Là, c'est hétéro. C'est ce mot-là que y a, Tu sais, ils tous par sexuel, bisexuel, homosexuel. Tu sais, je, je, je savais que c'était pas des trucs où ça se finit par sexuel. Tu vois? Ouais? Salut, le gros dinosaure <rire> Mec, il m'a fait dinosaure <rire> Non, je vais, mec. Non, non aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Non. aïe, aïe, aïe. J'ai fait le plus dur des boulots J'ai... Wow Putain, air bleu ah, Air bleu, je suis là Ma tête, elle est bleue, frère Putain. Comment je t'ai enculé, ta mère La grosse pute qui portait un masque pendant qu'elle se fait baiser, Pendant que... ah la, ouais, la zone... Ça, ah, Je suis pas trop loin non plus... La zone, j'ai compris, j'ai compris les mecs. Je suis pas sourd. La zone, je me fais crier par mes gosses. La zone abruti, le feu rouge, papa, feu rouge. Oui, mais chérie, le feu rouge, quand, quand il est rouge, faut qu'on s'arrête, non mais non, papa, t'es con ou quoi Gros fils de pute, faut qu'on roule. C'est les nouvelles règles, fils de pute. <rire> t'es mon <le> gosse. <rire> quand je me fais contrôler par le keuf, t'as mon fils qui dit au keuf, mais je lui avais dit de toute façon, je lui avais dit, hein. je lui avais dit de respecter le feu rouge <rire> mais en galère son père <rire> Ah non Ah, oh, ça je vous aime oui. J'ai jamais vu ça de ma vie Je me suis pris une requête dans l'arcade Wallay l'hadim Qui m'a envoyé une lance-roquette ça m'a enlevé tous les dégâts, mais ça n'a pas touché le sol, ça a touché mon visage On est 10 millions On est 10 millions sur Fortnite La plupart des gens qui se font tuer en lance-roquette, c'est-ce le lance roquette touche le sol, ça expose, tu meurs D'accord Le mien, il a touché mon visage Le mien, il a touché mon visage Il a enlevé ma moitié de mon shield et ma, ma moitié de ma vie avec un lance-roquette dans la tronche Je suis maudit, je suis maudit! <rire> Mais je suis maudit, putain, je suis maudit! Mais mon frère, la maison, moi, putain! Fils de pute, la putain de ta mère, moi! Euh, T'impressionnes toutes les filles avec ton skill, The Buffer de chat 78. Eh <rire> hey, Michou, toi, la tête de ma mère avec ta voix de Squeezie là, attends, attends, attends que je t'attrape, tu vois. T'es déjà parti dans un live de Michou J'ai déjà regardé ouais. T'as vu, vu quand il parle il a, il a la voix de squeeze ce bâtard là. Eh ça va les mecs eh, eh eh, Aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ces deux mecs qui sont croisés, ils ont fait un accident de voiture. Eh oh c'est trop marrant les trucs comme ça, j'adore. Eh on dirait un scientifique. Ouais. Oh le bâtard. <rire> T'es qu'à quand quoi, tu prends. Journée. Attends, ton commentaire quoi T'es qu'un quand tu prends des photos devant la tour Eiffel, on la voit pas. Mais Nick Taras toi <rire> <rire> C'est drôle ça hein Pff. Mais le fois le, je j'ai supprimé la photo parce que ça m'a vraiment gêné. de toi j'ai <rire> une photo devant l'arc ah de ouais, triomphe. Là, la, ma mère, j'ai supprimé je, devant l'arc de triomphe. Et t'as des abonnés, ils m'ont dit, c'est normal qu'on la voit pas trop l'arc de triomphe. Et t'as un abonné qui est venu la marquer. C'est normal, c'est à cause de son poids. <rire> Oh, le mec il a reçu plus de femmes que ma photo <rire> tu sais. Ouais. Oh j'étais oh, débords. <rire> ils sont trop marrants, mais... Ah là. là. Ah. Transition. Je me bande, euh je m'enfre, je me... Tu enfin, m'as compris quoi <rire> Ah ça va les gars. <rire> ouais, ils ont dit je me bande, tu vois, le moindre truc ça y est. Je leur donne l'occasion de te niquer et ethnique, attention. <rire> Attention il bande. ça va, mais putain Vas-y putain, ils sont en train de me spammer T'es quoi ça fait quoi de bander, vas-y putain Mais le bandage du jeu putain Et alors bander c'est pas une honte au moins ça, trouve, as, ça prouve que tu bandes, t'as l'érection euh. Vas-y putain regarde, regarde, regarde, je parle de quoi là, vas-y zizi On parlait de jeu là, je parle de zizi là, vas-y se tranquille Allez hop là, je me bande, enfin je me mets le bandage Ah putain Ah ça m'énerve Oh les bâtards Oh les fils de pute T'as vu le nouveau parachute là, le nouveau truc là pour descendre là ils l'ont appelé ah, euh, euh, le, le, le, le, le planeur Facocher. La tête de. <rire> hey, pick game, bande de bâtards là. <rire> Facocher. Ils ont respecté aussi là. Regarde <rire> oh, les fils de pute, c'est celui-là. Je vais voir. Oh, les bâtards dans boutique ah, d'objets ouais, fa Facocher. Facocher. <rire> oh, les oh, la tête. Hé, hey, arrête pour la, la vie de ma mère, j'achète pas.